Plusieurs, euh, du coup classement tu vois genre un colonel niama un chef euh, un colonel un chef euh, un brigadier un stratège tout ça et tout donc si vous voulez un rôle d'un team niama mettez en commentaire quel rôle vous voulez d'accord ok faut que je choisisse dans les abonnés bon c'est quoi la vie aujourd'hui la partie 1 avait déjà fait 1 million de vues 1 million c'est énorme du coup là on va faire la partie 2 d'accord et c'est quoi la vidéo c'est on va du coup demander aux hommes c'est quoi le type de corps qu'ils aiment chez les femmes j'ai pris une image avec plusieurs types de corps, et ils vont nous dire, parce que c'est important de savoir, tu comprends, c'est important, voilà. Mais ce qui est important, les filles ne complexez pas. Hein, la vidéo n'a pas pour but de complexer et compagnie et tout, d'accord, ok. Et ensuite, avant de commencer la vidéo, je vais vous chanter une petite musique de manga. Vous avez deviné c'est quel manga. « kana, namida no Devinez. Monsieur, est-ce que vous allez bien Oui, ça va, très bien. La question elle, est simple, monsieur. On a une image avec plusieurs types de corps. Vous allez me dire, du coup, avec les <rire> chiffres, les corps que vous préférez en général. Honnêtement, ah, monsieur, honnêtement. Ouais, ouais, Je dis pas ça. Non, non, là, je trouve ça. Vous avez, vous avez quand même des préférences, quand même. Oui, oui, j'ai des deux préférences, ouais. ouais. Dites-moi. Voilà. Dites-moi. Là, là, c'est pas mal, ça. Là, là, là deux là. Ouais, ouais. Ah, donc, vous aimez les filles plutôt fines. Ouf, ouais. D'accord. Et actuellement, vous êtes avec une fille plutôt fine ou... Actuellement, je suis avec moi-même. Ah, ok. Avec juste la main droite Et la main gauche. Ah, ça... les deux euh, bah, Ouais bah ouais c'est pratique monsieur à ce ça, pas fait... Mal. ça fait travailler les deux émissions à du cerveau <rire> oui, Ok pas mal. Ouais. Tu me dis du coup les corps qui t'attirent avec les chiffres, tu me dis. Je <rire> ah, ouais, sais, c'est une question un peu euh, voilà quoi. Moi moi je m'en fiche des meufs moi. Ah, tu es gay Non, ah je suis bah. moi je suis musulman moi, comment je vais te dire Oui gai? mais quand tu vas te marier, ça et tout, il faut bien trouver une femme. Moi ouais, ma femme c'est le foot. Ah c'est le foot Ouais. Mais le foot, tu ne peux pas donner d'enfants, tu ne peux pas, pas qu'il y ait un ballon de foot. Non. Bah, comment tu vas faire Il faut trouver une femme. Imagine, bah, imagine oui. tu es au bled. Oui. Okay, ton daron te dit tiens, je t'ai ramené des femmes de 0 à 9. Oui. Tu choisis une femme pour te marier. Laquelle tu choisis ah, Là, c'est bien. Moi ouais <rire> Laquelle tu choisis Non, quand même là. c'est eh, Vas-y, 4. T'as 4 oui. T'aimes bien les filles euh, formées et fine toi Ah ouais. Ok, d'accord. Et pas au-dessus, tu peux pas Non. Comme ça, non, les hey, gars. <rire> hey. Non. Hey. Tu veux pas du tout? Oh. Okay. On a une image ici avec plusieurs types de corps. Ouais. Vous allez me dire le type de corps qui vous attire en général. Avec les chiffres du coup. 3, ouais. et 5. 3 et 5. D'accord, ok. C'est comme précis, 3 et 5. Et toi du coup? coup bah, du coup, euh, je t'avoue que 3 déjà, euh, ouais. je rejoins. Après, euh, peut-être 4. Mais 5 c'est un peu too much pour moi. Okay. 3, 4, quoi, par là. Toi c'est vraiment les filles fines alors plutôt? Ouais, en vrai un peu. Ajoutez-le, c'est important. Est-ce que tu as un Instagram Euh... Ou non, je, moi j'ai déjà pris. Ah ok, déjà pris. Ah, dommage, hein. fille, <rire> ah, filles, désolé, hein. Vous allez bien, monsieur Oui, ça va, merci. Vous. Là, vous faites un peu Men Black, monsieur. Ouais, d'accord. Ah oui, je vois ça, monsieur. Oui. Monsieur, la question, elle est simple. Ok. Il y a une image ici avec plusieurs types, types de corps de femmes. Vous allez me dire le type de corps que vous préférez en général, avec les chiffres. Vous allez me dire. Attendez. Voilà. Dites-moi Celle-là. La 5 Ouais. Seulement Seulement, ouais. Donc vous êtes un peu euh, dur, vous, monsieur. Hein ouais, c'est tout. Oui, monsieur, mais imaginez qu'une fille, euh, 2-3-4 vient vous draguer. C'est bon, mon gars, c'est bon. C'est 5 Ouais, c'est bon. Monsieur, il faut être ouvert dans la vie, il ne faut pas être comme ça. Euh, c'est bon, secondaire. je vous dis, c'est bon. Merci. Monsieur David, il faut être ouvert. La 5, c'est bon. Bonsoir, bon bon c'est abusé, hein. Bonsoir, ça ne pas monsieur, que c'est ça. Bon bon. ces monsieur David, il faut être euh, ouvert. On va s'arrêter sur un seul truc, D'accord. c'est important. Vous bon avez compris Ouais, c'est compris. C'est bon. bon Bonne journée. A ah, vous aussi, au On a une image avec plusieurs types de corps. Ah. Vous allez me dire les types de corps que vous préférez en général, ouais. avec les chiffres. Allez-y. Le 4. Ouais. Ouais, j'aime bien le 4. Mm -hmm. Ouais, le 2, ouais, les standards. Hein. Ok, 2 et 4 seulement. Ouais, 2 et 4 seulement, ouais. D'accord, ouais, ok. Bien, ouais. Mais imaginons qu'une fille, par exemple, 5, 6, 7, vienne, euh, viens vous, par exemple, vous draguer. Ouais. Vous serez ok ou pas, vous serez... Ouais, j'accepte je, je, la drague. Ah d'accord, ok. Ouais, bien sûr, okay. faut discuter avec tout le monde. Tu me demandes quels sont mes corps préférés, je te réponds là et là. Après, euh, tout dépend de la personnalité des gens. Ah, c'est très bien, mais vous êtes ah, un homme ouvert. Oui, complètement. Les filles, écoutez bien, il y a des, des hommes comme ça qui sont qui regardent au-delà du physique. Bien sûr. Donc c'est important, les filles, hein. ne bien complexez sûr. pas. <rire> oh, doucement, doucement, il hein. faut aller doucement ici. Hein. Voilà, il faut passer doucement, hein. comme moi, tu vois, comme moi. Voilà, comme ça. C'est voilà. Oui. Ah, tu connais, c'est bien, tu connais. Ça va bien sinon oui, oui. Bien, ouais. Donc, comme ça, vous prenez des trucs, vous les mettez par terre, euh, c'est pas bien. Hein, hein Ah, c'est pas bien. bien hein. bah, C'était déjà par terre C'est vrai, ça Oui. oui. Vrai. Ah, bah, c'est bon. Arrête de mi c'est toi qui l'as mis. un menteur <rire> Oh, c'est grave, là. Hein. Attention, hey, les parents, là, il faut surveiller, attention. Bon, ah, allez. J'aimerais bien témoigner, ils étaient là mardi, ouais. j'ai fait du skate mardi. Hein. Non ça Arrête va. Ça accusé, toi, parce que. Toi, tu es honnête, oh. ça c'est bien. Bah, ouais. Bien. <rire> bon. ouais allez, on vous laisse. C'est quoi votre nom de YouTuber Je veux vous. Moine de la folie. Vous avez beaucoup d'abonnés Ça va, ça va. Combien vous en avez combien 340 000. Ça, ça va voilà. Ouais. On allez va passer gars. dans une vidéo. Ouais, vous avez passé là. Êtes... Elle dure combien votre vidéo Elle dure combien de temps 10 minutes 30. 10 minutes 30 ouais, Ça va, ça va. Bon, allez, on vous laisse. hein que vous faites Petite vidéo là. On bah, va Comme ça, on a le droit, non Oui, non, non. Y a un mais... problème Non, mais après, ça va sur à quoi Pour YouTube, pour YouTube. Oui. C'est bien, c'est bien, c'est à l'œil, c'est bien, bien Sauf que t'as pas les griffes et t'as pas le costume. Oh, c'est bon toi hein. <rire> <C 'est bien. rire> voilà. Bon bah du coup les gens on, on vous laisse hein. On va vous laisser hein. Oui, je... Allez, ciao. Salut comment tu vas Bien. Bien. Donc toi tu étais un skater, mais est-ce que t'es vraiment doué Euh. Bonne question. Ouais, à, à quoi, on... quoi tu tu reconnais le talent Quelqu'un qui qui quelqu que Qui maîtrise plusieurs. Euh... Plusieurs euh... Bah en longboard ouais, je suis bon parce que là c'est une longboard, c'est pas un ouais. skateboard T'as tu sais, les mecs qui font du freestyle, moi ouais. je fais juste de la route Mais non je dirais pas que je suis doué, je dirais que je suis compétent Compétent ouais. Et c'est quoi cette nuance, c'est quoi la différence Parce que le doué pour moi, pour moi es, il excelle dans sa compétence genre il est compétent là ouais. mais il réussit tu vois vraiment Par exemple pour, pour que je sois doué en, en, en longboard faudrait que j'arrive à faire des dérapages C'est quand je traîne tu vois par exemple ça. Okay. Bon, Mais là j'en suis pas arrivé à ce point là non. ça va venir, ça va venir ouais, il le faut, joueur, La question elle est simple ok, il y a plusieurs types de corps sur une image, et tu vas me dire le type de corps qui t'attire en général, avec les chiffres du coup. Ok, ouais. euh, déjà on dirait 0, Zéro, ouais. non, enfin peut-être pas 0, 0 6, 0, 1, ouais. 2, en fait moi je te dirais tout, presque, mais okay. Ouais sauf euh, 7 si possible, c'est un ouais. peu méchant là, mais c'est par préférence personnelle. Tout sauf là, 7, là. Okay. Là, tu as un très bon style, et 10... j'aimerais savoir où tu as acheté la veste 10 balles en oh, Ok. Et en... ton collier ah, <rire> Il voilà, ouais. y a des trucs cools <rire> sur ouais, wish en vrai, fait. Ça, arrive, fait hein. ça arrive La question elle est simple, du coup j'ai une photo ouais. avec plusieurs types encore de femmes du coup ouais. et tu vas me dire du coup avec les chiffres bah, lesquels tu préfères okay. en général 2 ou la 3-3 et pas du coup euh, au-delà Bah c'est des belles femmes malgré tout mais ouais, ouais non Ouais moi bah, c'est plus 1 2 et 8 à la rigueur 1 2, 8 Alors c'est vraiment les filles fines et aussi un peu musclées quand même aussi un peu. Ouais fine fine quoi D'accord. Mm. Mais imaginons qu'une fille, par exemple, 3, 4, 5, 6 vient vous draguer en mode de nuit ou dehors. Est-ce que vous serez plutôt partant Et vous voyez, vous êtes mignon. dit 4, 5, 6, 7. Ouais, non, franchement. Et bien, vous dire t'es mignon. Ouais, propre, mais un suis d'un soir. Dites-moi les types de corps qui vous attirent en général. Tu me ah, dis genre plusieurs chiffres. Je vais pas faire le bâtard, mais ouais, ouais en vrai, vrai, vrai, vrai 2, 2, 3, 4. Bah ouais, mais tu connais, c'est un peu les basiques, quoi. Genre 8, 8 aussi Ouais, 9 aussi 9, non, 9, non. Un peu trop stock, ouais, ouais. Bah ouais, tu connais, moi voilà. 2, 3, 4, 8. 5 aussi au calme. Après, tu 5, 5 au calme. Du vrai, ouais, ouais. ouais, ouais. parce qu'il y a au-dessus aussi. Hein. Parfois, ouais, le visage bah, normal être ouais, voilà, ouais, ouais, oui, ouais, normal. Ouais, voilà, ouais, ouais, Ici, du coup, il y a plusieurs types de corps de femmes. D'accord, ok. Vous, vous allez me dire ce que vous préférez en général avec les chiffres. Le type de corps que vous préférez. Oh. La 3. La 3, ouais. ouais. La 2, la 3, c'est très bien. Ok. Et pas, pas dire qu'au-delà, monsieur, quand même, vous êtes un peu coincé quand même. 2-3 seulement. Ou... Non, moi, ça va 2, 3, allez. Pour faire plaisir, cinq. 5. 2, 3, 5. Ok. Et. Vous êtes marié avec une femme de quel type ouais. 2 3 5 aussi Pareil ou être Ah euh... oh bah ça... À mon âge, les choses ont changé. Hein. Ah, ça a beaucoup changé. hein Là, on est moins exigeant aussi. Oui, oui, oui. Monsieur, voilà, voilà okay. ok. Bon, je dirais, mais, oui, quelqu'un qui ressemble plus à O3. O3, oui. Okay. En bon. bon, tout cas, merci. Je ben, suis obligé de vous quitter. Monsieur, non, monsieur, reste avec moi. <rire> je suis triste. Merci. Monsieur, je, je vous aime bien. Non, non merci. s'il vous plaît, monsieur, restez avec Désolé. moi. Monsieur, euh... du coup, avec les chiffres euh, Je sais pas. Je lise ma femme, oui, mais il n'est pas là. Oh oui, d'accord, mais votre frère m'a dit que c'est plus quel type de corps Peut-être euh, musclé un peu ou. Ce genre là. A ah 3 bah, Monsieur, ouais, quand vous êtes deux, Ah oui c'est bien quand même hein, monsieur. Hein. Et puis je vois pas. Vous voyez pas en plus Ah oui Donc vous dites ça un peu au pif quoi monsieur là. Attendez, je vais dire. Ah, là, mais, voilà. Ouais la 3. Ouais, c'est la 3 ça. Ouais c'est la 3. Ouais, 3, ouais. 3 ouais. Celle-là est trop généreuse pour moi. Celle-là aussi. Trop généreuse, d'accord, ok. Enfin débordant, c'est pas intéressant. Ça c'est oui, 3 c'est bien. Ok, donc vous aimez vraiment les, les filles plutôt fines quoi, avec des formes. Par exemple, ouais. D'accord, ça marche. Et musclées un peu, non Musclé Non, non, du tout. Ah dommage, hein. Oui. C'est quand même bien les filles musclées. Hein. Oui, mais pour le moment, je me contente de la mienne. Moi. <rire> ça va. Merci. Merci monsieur. Au ah oui, je vais oublier. Et pour ceux qui veulent par exemple prendre des cours de japonais, que ce soit apprendre le japonais pour les mangas, apprendre le japonais pour aller travailler au Japon, pour aller vivre là-bas, pour aller draguer des filles, etc. Et tout. Ouais, chacun son but, hein, voilà. Moi je donne des cours de japonais sur Paris, voilà. Sur